Put the place up, don't yeah, we know? On a plus le café là, ça y est, c'est café, fini. a café, eu la semaine dernière, c'est fini. c'est terminé le café, monsieur. Il va falloir payer maintenant. Bon, Merci salut les guerriers et bienvenue <rire> sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, nouvelle question. On a déjà fait d'obèses à muscler. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la partie de maigre à muscler. Voilà, parce que vous me l'avez beaucoup demandé. On sait pas, c'est pas vrai parce qu'on tourne les vidéos à l'avance. Exactement. <rire> on a 40 000 vidéos à l'avance, on est là. C'est même plus qu'il y a sur la chaîne. Je te jure, c'est vrai. Et la question du jour, Pimous, comment fait-on pour passer de maigre à musclé simplement Allez, à la salle et mangez. Salut. Allez, bye cimer. Euh, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que quand c'est compliqué, on peut vendre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y, Donc, des, il y a plein de théorèmes et des sciences. Non, c est, c est... Oh, c'est la pyramide, pyramide de, de Helm et tout. On la repasse, on ah oh, la repasse. Même dernière. la pyramide de Gizé, frère, <rire> si tu veux. Ah ouais, la semaine dernière, on était trop sérieux. On a dit Cette semaine, on prépare rien, on part en couille. C'est vrai. Mais avec <rire> des bons conseils quand même. Donc aujourd'hui, comment passer de maigre à musclé donc, on se met dans la tête, je suis une personne qui a du mal à prendre du poids. Je suis débutant en mutualisation. 50 kilos à 1m70. Voilà, et je veux gonfler. Première chose qu'on fait en général, c'est quoi Vers quoi ils se tournent ces mecs-là La bouffe. Voilà. Ils vont aller nous acheter des gainers. Et les gainers, déjà, premier point, n'en prenez pas, les gars. C'est de la merde. Voilà, les gainers préfets. Parce que c'est bourré en sucre, ouais. c'est bourré en calories. Et ça va vous faire prendre du gras et pas du muscle peut-être un peu de muscle mais vous n'allez pas avoir votre muscle parce qu'il y aura trop de gras au-dessus. Donc, si on veut un gainer, qu'est-ce qu'on fait On privilégie les gainers maison. Voilà. Voilà. Est-ce que as une recette là d'une ouais. vite fait Une recette balance, simple et efficace On balance ici, on balance Tu prends de la whey, de, du lait, du beurre de cacahuète, de l'avoine, quelques fruits si tu veux mettre, des petits fruits rouges Tu mélanges le tout, si tu doses bien tu finis avec un shaker à 700-800 calories Et tu bois ah là, en bon. 5 minutes et plié 800 calories dans les fesses. Et, et après les chiots, tu bien les fous droit. Mais après faites pas l'erreur de bouffer sans compter vos calories parce que peut-être que vous avez besoin de seulement 2500 calories pour euh, progresser en musculation. Et si vous en bouffez 3500, bah ça va. Full fat. Voilà. Vous allez prendre du gras aussi. Donc attention, calculez bien vos, euh, vos total calories de journalier et vos macros. Et ça on peut le faire hein, sur Fitness Fusion, vous le savez maintenant. Bien sûr. On arrête pas de le répéter, on veut vendre, on veut, on veut, on veut, veut, veut s'en sortir. J'en ai marre d'habiter dans un garage, dans une cave. <rire> on fait des vidéos dans une cave, frère. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, je suis mère, l'alimentation, faut faire attention, faut que je la calcule. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah, ça, on va passer tout de suite à l'entraînement. Moi, j'aurais rajouté également. Et souvent, les personnes maigres elles vont dire non, mais moi je mange beaucoup. Mais Exactement. souvent, elles vont manger beaucoup à midi. Elles vont manger un McDo à 2000 calories et après, elles vont plus rien manger de la journée ouais. jusqu'au lendemain. Et ces personnes-là, elles te disent Je mange beaucoup, je comprends pas, j'arrive pas à, à, à grossir. Menteur, pharisien, c'est faux. Ces personnes-là, ils pensent que pour grossir, il faut aller manger un McDonald's. C'est ça. Donc, ils vont manger un McDo, ils vont, là, ils vont, ils vont, ils vont se goinfrer le midi. Et après, ils vont plus avoir faim le soir. Et très et gris, ils très gras, ils se sentent pas bien, ils ont plus faim de la journée. Voilà. Donc, voilà. manger équilibré, ça on vous le répétera jamais assez ça. Ça. souvent. Et vous verrez que c'est dur de manger 800 calories de riz c'est ça Et souvent lui ça fait combien de grammes en riz ça fait un bon 250 300 grammes hein. voilà 200 crus. aussi pour les maigres le plus facile vu qu'ils ont un petit estomac ça va être de manger réparti sur la journée pas faire trois gros repas en faire cinq et bien éparpiller de la nourriture sur toute la journée ça sera beaucoup plus facile de lui tu vois parce que c'est une astuce que qui m'est passé par la tête et tu l'as trouvé c'est une voilà. bonne astuce et tu me tu me relances sur un truc que j'allais oublier manger plus de lipides. Ouais. Les lipides, 1 g de lipides c'est 9 kcal. Énorme. 4 g de protéines euh, 1 g, 1 g de, de protéines 1 g de protéines et 1 g de glucides c'est 4 kcal. C'est le double un hein, lipide. Donc vous comprenez que si vous mangez des lipides, vous allez apporter beaucoup plus de calories plus facilement à votre corps. Plein de beurre euh, de cacahuètes. Plein. Hop, on envoie l'huile on envoie le beurre. Non, c'est pas vrai là. Ah, je pas, pas, pas chez Badinger. Calme. Si <rire> <fait rire> tu <'as> les bonnes tête <rire> pour ne pas faire n'importe quoi. Donc ça c'était la priorité au niveau de l'alimentation et ben maintenant on va passer à l'alimentation. Je suis maigre. Allez l'alimentation on vient ouais. de on repasse à l'alimentation euh, à l'entraînement hein. <rire> on l'a dit c'était tranquille aujourd'hui <rire> pas de café on que est dit, de l'alimentation vous pas ça sert à rien au niveau de l'entraînement je suis maigre je veux progresser en musculation déjà moi je parlerais d'ego ouais. quand on est maigre je suis on veut aller à la salle pour euh, bah, changer euh, la perception qu'on a de soi. Ouais. On veut épater les autres, tu vois, et on va regarder ce que les autres font et on va vouloir la pire chose à faire. faire la même chose, montrer que bah, nous, même si on a des petits bras, on, on est capable de faire comme eux. Mais c'est pas vrai les gars. C'est totalement faux. Et les mecs que vous voyez qui, qui sont musclés dans la salle, ils ont été maigres peut-être ouais. avant vous ou, ou, ou en surpoids. Mais en tout cas, on a tous commencé quelque part. Et il faut s'accepter. Il faut accepter d'être débutant. Donc, commencer avec des charges raisonnables. Moi, j'aurais rajouté aussi sur l'entraînement, que ça sert à rien, c'est pas parce que vous êtes maigre vous voulez prendre du poids qu'il faut aller s'entraîner tous les jours si vous laissez pas à votre corps le temps de récupérer vous allez juste vous entraîner dans le vent parce que c'est quand vous vous reposez que votre corps du muscle, c'est là pendant la récupération qui reconstruit. Pendant que vous lui donnez les nutriments, vous dormez, vous vous reposez toute la journée, lui il va en profiter pour refaire bah, le muscle en fait que vous voilà. avez détruit pendant l'entraînement. Parce qu'à la salle vous cassez la fibre musculaire, ah, exactement. Et ensuite, c'est pendant le repos que vous, vous reconstruisez le muscle. Donc, s'entraîner 7 jours sur 7, c'est un mauvais choix. En plus de ça, si vous êtes maigre, c'est peut-être parce que vous avez un métabolisme rapide, ouais. donc le, vous consommez énormément de calories au repos. Donc, le fait d'ajouter beaucoup plus d'entraînement euh, sur la semaine, ça va votre corps, il va consommer encore, encore plus ouais. de calories vous accélérez le métabolisme, donc ça c'est pareil il faut calculer, il faut savoir exactement combien de calories vous consommez au quotidien on parle de métabolisme basal Exactement. on m'avait dit, il faut sortir des mots clés scientifiques, faire genre, tu, tu connais, connais un peu bon c'est pas compliqué les gars. nous on vous le fait pour vous euh, à 50 euros sur le site internet, c'est donné, pour le travail qu'il y a faire, c'est donné euh, donc si vous voulez connaître exactement ce que vous devez manger, n'hésitez pas www.fitnessfusion.fr. On avait qu'on ouais. est la relève de Money Time. on l'a dit on l'a su d'accord bon en tout cas si on veut durer sur internet il faut bien que ça rentre à un moment donné Évidemment. Donc, vous comprenez nous on est fiers de ce qu'on a fait sur euh, le site internet Sur, le... on est fiers de notre travail on sait que vous le vendre c'est pas euh, un truc d'escroc et surtout que c'est à très bon prix ouais non c'est pas un truc d'escroc donc... parce qu'on y croit on sait qu'on a bien travaillé et au niveau de l'entraînement dernière chose que je pense qu'on peut rajouter c'est pour revenir sur l'ego mais c'est bah, déjà mettre des charges que l'on maîtrise parce que si vous êtes mail bah, c'est peut-être que vous êtes débutant donc avant de vouloir charger Baissez vos charges pour euh, ressentir votre muscle, en fait si vous mettez trop lourd vous allez engager d'autres muscles que vous ne voulez pas travailler par exemple si non. vous faites une séance pec vous mettez je sais pas 100kg sur la barre euh, développée touchée, vous allez vous aider du dos des épaules, des jambes, de tout votre corps alors que c'est les pecs que vous voulez cibler n'hésitez pas à baisser vos char charges pour bien ressentir vos muscles travailler, après en rapport à ce qu'il dit pour ce qui est des exercices polyarticulaires ça faut en mettre. Il faut favoriser les exercices polyarticulaires voilà. parce que vous allez recruter plusieurs muscles. Vous voulez travailler les pecs au développé couché, y a pas de souci, c'est ce que vous allez travailler principalement. Vous allez recruter un peu l'épaule, les triceps, et tout va gonfler en même ça. temps. Vous allez prendre du poids, et surtout, plus facilement. Les exercices polyarticulaires, ça libère un maximum d'hormones qui favorisent la croissance musculaire. Donc tout ce qu'on veut là, la testo et tout, tout ce qu'on achète Exactement. super cher sur le site euh, testo.fr, ça ah les gars. Bon? Tu ah. connais des noms toi <rire> Les mecs là, les, les dopés qui s'injectent des produits, c'est de la testo qui s'injette C'est ça. Et lorsque vous euh, faites de gros exercices comme ça, votre corps en libère naturellement. Exactement. Bon, eux, ils en ont trois fois plus que nous, plus que ça. mais déjà nous, si on peut en libérer un peu, c'est bon, pas bon. mal. Ne négligez pas les jambes parce que c'est un des groupes musculaires le plus gros et celui qui peut peser le plus lourd, donc faites-le, c'est important. Voilà. Et comme dernier conseil que j'ai, qui va relayer toujours au niveau des hormones, c'est penser à dormir vos 7 à 8 heures minimum pour avoir votre pic d'hormones de croissance. C'est super important ouais. pour faire du muscle, super, super important. important. Nous, on a été élevé avec euh, le grand coach Chiboyne Shep qui parlait de vrai. train. J'adore ce type de vidéo, j'ai vraiment l'impression de parler bien. à mes élèves. C'est vrai. Ça y est, on est coach. On a... Là, ils ont juste à s'asseoir, devenir des éponges et absorber toutes les informations. Voilà, Elles et sont et gratuites, cela. Et après, si vraiment vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas. C'est on là pour faire. vous accompagner. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et Fun.